Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je teste une marque de montre chinoise, la marque. Megir, voilà avec trois montres de leur gamme encore une fois alors ils nous les ont pas envoyées les montres que j'ai acheté donc du coup voilà il y a pas de parti pris je vais vous présenter un peu les trois produits on en parlera on verra ce qu'on peut avoir ces trois montres qui valent moins de 50 balles comme c'est moi qui les ai achetées, donc du coup c'est moi qui ai choisi un petit peu euh, celle qui me plaisait plus vous étiez nombreux dans la dernière vidéo à me dire ah il faut tester ça de moi la marque Megir et tout et ben moi, je peux dire que vous avez été entendu mais j'avais déjà commandé ces montres avant et c'est d'ailleurs avec plus de piles alors je vais pas changer les piles parce que putain à chaque fois c'est 5 balles la pile faut que j'achète des piles je le ferai moi même allez parce que voir en photo c'est bien mais en vidéo c'est mieux débridez vous et découvrez tout nos tests tech ou smartphone cette vidéo est réalisée en partenariat avec Césure. Césure qui nous proposait cette jolie caméra qui s'appelait la Fancy Pro. C'est une petite caméra et qui fait aussi webcam, qui permet de scanner des livres, mais également de filmer des produits. Alors on verra tout à l'heure que bah moi, par exemple, je l'utilise actuellement pour filmer les montres quand je fais mon déballage, mais pourrait vous servir comme webcam, pourrait servir comme scanner, comme pas mal de choses. J'ai fait la vidéo sur GLG Review pour ceux qui voudraient la voir. Pour ceux que ça intéresse et tout. C'est une caméra qui est vraiment bien et on les remercie d'avoir sponsorisé cette vidéo. Chou! Allez, aujourd'hui, on s'attaque à la marque Meguiar. Vous étiez nombreux hein, dans la dernière vidéo à me dire, ah là les montres et tout, elles sont trop belles. Et c'est vrai que quand on regarde sur leur site, elles sont juste trop, trop, trop belles. Donc quand on regarde un petit peu sur leur page, alors ici, on a trois sliders. Ici, le 1. Oh, celle -là, elle est trop belle. Euh... Et celle-là, celle-là, elle est trop stylée. Euh... Ici, j'ai cru que c'était Iron Man. Euh... Voilà, on a plusieurs montres et tout. Il y a des montres qui sont très, très sympas encore. Hein, une fois vous allez voir c'est surtout toutes des montres à quartz et des montres à moins de 50 balles j'aime beaucoup celle-là un peu en mode tag monaco ici euh, il y a une très très jolie montre voilà ah, ben la panda un peu Alors là, encore une fois c'est style rolex aussi euh, il ya des montres plutôt sympa la sport watch celle là elle est super belle euh, les montres ici là on est dans les montres sport et tout ou celle là en orange elle me plaît beaucoup euh... Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, soit ceux qui sont en live, s'il y a déjà des montres qui vous tapent à l'œil, <rire> et si vous êtes en replay aussi, s'il y a des montres qui vous intéressent, ou si vous avez déjà des montres de la marque. Peu. Là, on reprend, c'est vraiment stylé euh, Monaco, Oh là c'est pas cher Oh non, pour 100 balles, quatre va avoir 4 montres, 4 ou 5 montres et tout, voilà. Bon, voilà, un petit peu sur la page. Bon, on va cliquer pour voir un petit peu quelles sont leurs meilleures ventes, un petit peu sur le site. Euh, celle-là, ouais, celle-là j'aime beaucoup, celle-là aussi celle-là, j'aime pas mal aussi, celle-là... Ouais, toute... <rire> celle -là, celle -là. Non, pas celle-là, <rire> pas celle-là non plus, mais euh, j'aime beaucoup, il y a pas mal de montres qui sont très très sympas et très très stylées. Allez, on regarde un petit peu dans les nouveautés... Euh... Oh, celle-là, elle est simple, celle-là, j'aime bien aussi. J'adore un peu style comme ça, un peu tag Monaco et tout, j'aime beaucoup. Euh... Il y a plein de montres sympas, euh... là ça fait un peu Audemars Piguet et tout, bon voilà, on voit que les inspirations sont forcément basées par rapport à... À... aux grandes marques, mais il y a pas mal de montres qui sont plutôt intéressantes. Allez, on attaque par notre première montre. Encore une fois, c'est les montres que j'ai choisies pour leur style, pour leur diversité. Vous allez voir qu'il y a des choses plutôt sympas. Bon, quand on ouvre la boîte, mode d'emploi, c'est plutôt une bonne nouvelle. <rire> Je vous la cache et tout. Pas comme ça, vous ne verrez pas tout de suite. Vous voyez comment on voit bien que cette caméra fancy là, comme ça fait un plan de dessus trop sympa et la caméra qui me filme là, c'est celle du iMac. Pas, besoin, pas très compliqué. Bon, là, il vous explique comment régler la montre. Comme toujours, le ticket de garantie qui n'a aucune valeur, c'est encore une fois un ticket de garantie ne vaut que si a la date, et le tampon du vendeur, pour dire je vous l'ai vendu à cette date-là. Sinon, encore une fois, on va dire que la facture fait office de... Euh, comme vous l'avez acheté sur Aliexpress. De toute façon, ils vont vous demander de la renvoyer en Chine. Et comme la montre vaut 30 balles. Allez, on attaque notre première montre. C'est bien évidemment celle qu'on avait vue sur la page d'accueil. Alors, c'est rigolo parce que, vous voyez, il y a un petit effet euh, bleuté qui me plaît beaucoup. Alors, on la déballe et tout. Alors, elle est livrée sur ce, un joli petit coussinet. Un petit bracelet en... en métal. Bon, pour ouvrir la montre, vous voyez, il faut mettre une pression là voilà Hop, on met la pression ici ça ouvre là et on ouvre le bracelet Alors, mercredi vous verrez la version coupée en live il euh, y a eu 20 minutes voilà bon quand on prend la montre ici alors moi j'ai plus de batterie hein, sur toutes les montres et tout elle est livrée dans un joli petit cellophane ce qui est assez intéressant la montre euh, normalement ici on a la référence et pouvoir scanner un petit peu le qr code et tout j'aime beaucoup cette histoire de, de design là. voyez, avec les heures et les minutes ça fait un peu alors soit vous allez dire un peu style aéroport ou euh, ça fait vraiment Affichage digital mais analogique puisqu'il y a quand même un mécanisme dedans pour faire basculer tout ça et tout. Elle est très jolie. En plus vous avez vu, enfin avec l'éclairage qui est là, elle a des petits reflets bleus et tout. C'est personnellement je trouve qu'elle est très très bien finie. Bon après ah non ouais. ah bah non, elle est. Là il y avait de la pile. Ah oh, ça fait un bruit, elle C'est dingue. <rire> je sais pas ce que je fais. Bon faut regarder le mode d'emploi, comment ça marche et tout. Mais quand tu appuies sur les boutons, il se passe des trucs c'est très, euh, c'est très esthétique, et ça fait vraiment un bruit d'enfer, écoutez. Bon bah pour ceux qui regarderont ça en replay mercredi ou sur euh, Twitch, vous trouverez les liens dans la description. La montre ne vaut que 30 euros 47 et tout. Je la trouve. Ah mais il y a des boutons sur le côté là. Faut voir parce quoi, si j'appuie là. Oh elle est avec les, les minutes qui changent et tout, c'est fou. Elle est très très jolie. Est-ce qu'elle fait des trucs en plus que je n'aurais pas vu? Type de connectivité, nananana. Nanana, voilà. Donc le roller watch, mais Gear News. Elle est incroyable celle-là. Vous me, direz, vous me direz ça en commentaire, je la trouve euh, exceptionnelle, celle-là, vraiment elle est tellement stylée, elle est tellement belle et elle est tellement originale, adjust press pour 15 secondes pour là press long pour ajouter les heures ici, minute and drop, adjust minute unit, adjust and ok, voilà, donc en fait, bon, pour le réglage et tout elle est étanche à 3 atm, contrairement à ceux qui m'ont demandé la semaine dernière alors, euh, je vous la ferai voir tout à l'heure, elle a pris un peu l'eau, hein, ma mère celle de la semaine dernière, c'était la... l'ige <rire> C'était la liche. <rire> c'est la liche de la semaine dernière. Elle a pris un polo. l'eau. J'ai dehors, oh, il pleuvait, j'ai fait un peu de trucs et tout. Il et, et y a un peu de la buée dedans. Enfin bon, là n'est pas le problème. Bon, celle-là, à 3 ATM, euh, on les croit sur parole parce qu'elle a l'air assez cossue. Euh, elle est euh, trop jolie et elle ne coûte que 30 euros 47. Vous me direz. Allez, c'est parti pour notre deuxième montre. Ah la première, je suis tellement convaincu et tout. Allez, bon, comme toujours, euh, mode d'emploi, tout ça. Euh... Voilà, avec euh, le manuel, euh, euh, oui, manuel, et rien d'intéressant. Vous, ce qui vous intéresse, c'est la montre, voilà. Et bien évidemment, vous l'avez vu sur la page d'accueil, ça fait partie de leur best-seller, de leur meilleure vente. Ici, on en... il y a tout le... il y a une espèce de... Voilà, le coussin est en train de, de mourir. Bon, si on prend la montre... Oh, celle-là, elle est incroyable. Waouh wow. Bon, celle-là, il n'y a plus de pile non plus, hein, on est d'accord, Voilà, comme toujours. Elle est toujours dans un petit cellophane que je vais enlever. Allez, j'ai bien galéré, mais j'ai quand même réussi à enlever le cellophane. Quand même. Oh, celle-là, elle est trop stylée. En photo, elle était belle. Hein. Alors en vidéo, euh, le bracelet, en espèce de silicone super épais. Regardez un peu. Oh, le bracelet, il est super quali, hein. vraiment. Euh, oh, ça fait plaisir. Il est très très souple, très agréable, et la finition est très. Il est très bon au niveau du bracelet. Au niveau de la montre, à l'arrière, on voit bien euh, bon, que ça doit être clipsé ou vissé. ok. Sur le côté, ici, deux jolis boutons. Et sur le dessus, et tout, on retrouve notre montre. Heure, minute, seconde. Il euh, y a un guichet de date qui doit être en haut ou en bas. Là, Là, le guichet de date, il est là. <rire> non, non. En théorie, ça revient exactement au même. Parce que la caméra, elle, elle pompe un peu ou pas le focus ouais. Il y a un guichet de date, il y a heure, minute, et tout. Elle est, elle est trop belle. Franchement, euh, elle est trop, trop stylée. D'ailleurs, je vais enlever celle-là. C'est pour vous voir celle de la, la semaine dernière. Je l'ai portée pendant une semaine parce qu'il y en a qui m'ont demandé, mieux ouais machin. Euh. Je l'ai pour pendant une semaine, ça va. Le cuir, bon, il est un peu euh, flasque, mais il est pas mal. Oh, celle-là, elle est trop classe. <rire> celle-là, elle est trop, trop classe. Mais je crois que ça. Elle fait oh, elle fait super son effet, hein, regarde Vraiment bien, je vais vous donner le prix un peu, on va regarder un peu les fonctions qu'elle a. Si je te dis, que cette montre ne vaut que 26,94€ livrée en France, TTC, es tout ça... Oh, oh Franchement <rire> Franchement, ouais C'est pour ça, vous me montre marque Meggear se font des montres trop belles et, et trop stylées. Je suis d'accord avec vous. Bon, elle est disponible en rouge, en jaune ou en blanc. Je trouve le jaune. Oh, elle est, elle est trop, trop classe. <rire> Je... Oh, le bracelet. Oh, les boules. <rire> boules. J'ai des montres de, j'ai des de ouf pourtant, hein, qui valent euh, bien plus que ça. Et, euh, j'ai pas autant de kiff. Celle-là, elle est elle est juste magnifique. Euh, alors, dual nananana. Euh, alors, microsecondes. Ok, bon, quand il y a des piles, il y a des microsecondes. Euh, seconde, nanana. Minute, nananana, euh, cal euh, calendrier, ok. Start, donc la chrono, date, euh, calendar, ok. Et repeat bouton, étanche à 30 mètres. Euh, en rouge ou euh, en jaune, ici. Reviens ici, reviens Léon. En rouge, elle est là, ok. En noir, oh, noir et blanc. Hmm, mais en rouge et noir je Briserai la peur, j'irai plus loin que les non, non, non, non. en rouge et noir. Ah, il y en a peut-être pas beaucoup qui ont la ref, mais comme je sais que vous êtes qu'avec des vieux qui regardent, vous l'avez peut-être en rouge et noir. Non, en noir et jaune. Voilà, je la trouve juste magnifique. Bon, je reviens sur le sur la montre comme ça, vue de dessus et tout. Oh, Qu'est-ce qu'elle est classe, 27 euros. Je pense que bah, voilà, après bon, c'est bientôt Noël et tout. Comme idée cadeau pour faire plaisir et tout, c'est vraiment euh, la montre parfaite. Vas-y, c'est bon, tu fais pas un deuxième trou de revolver, tu vois. Et euh, elle est super quali, elle est très très bien finie. Et euh, c'est tout, je, je la kiffe vraiment, Putain, je vais mettre des piles là-dedans, ça va être vite fait moi, je vais, te mettre, je vais te mettre des piles, je vais acheter des piles, des pili pili, <rire> et puis, oui, ça va être vite fait. Allez, c'est parti pour notre troisième candidate, encore une fois, une montre méguire, je vous cache pas que c'est ma montre préférée. Alors, c'était ma montre préférée avant que je voyais voie... en fait, je les avais ouvert les montres vite fait, puis après je les ai mis dans la boîte, après je me suis rendu compte hier qu'il n'y avait plus de piles, et voilà, bon après, euh, voilà, chacun... Chacun ses problèmes. Chacun sa vie, chacun ses problèmes. Bon, le mode d'emploi, encore une fois, on aura compris, ça sert à rien et tout. Et notre montre, alors, ceux qui connaîtront les, les plus gros amateurs de montres auront reconnu le fort style des montres panorées des montres italiennes. Euh, Celle-là, <rire> attention. Je l'enlève. Regarde, je l'enlève de son boîtier qui est aussi miséreux que les autres. Prenez euh, déjà, vous allez voir, c'est des montres à moins de 30 balles, à chaque fois, 30, 40 balles. Le bracelet en cuir. Alors, est-ce que c'est du vrai cuir, du faux cuir Je n'en ai rien à cuire, mais euh, il est super cali Il est super épais. Et si c'est du carton, et eh ben c'est super bien fait. Vous voyez, là, c'est un, un peu doux, comme du velours et tout. Celle-là est juste magnifique. Je vous laisse apprécier la boucle. Ici. Alors métal aluminium et tout, on jouera pas avec les mots, hein, Mais la boucle est super cali, voyez même avec la fermeture et tout comme ça là. Le, esthétiquement déjà la montre elle claque vraiment. Ensuite si on prend, voilà nettoyer un peu, voilà. Si on prend notre montre ici, on retrouve le déverrouillage comme on peut voir sur les montres Panerai. Alors je sais pas comment ça s'ouvre. Ah oui là, voilà, on a bien enlevé le clip Ah oui d'accord, oui là, oui quand on met le, quand on clips ici, oui ça verrouille le, euh, là ça verrouille et tout voilà. Et là on a bien un bouton. Ah, Au-dessus et au-dessous, pour à mon avis, pour régler les chronos, alors ça là non plus la plus de pile. Ça fait longtemps que je les ai euh, heures, minutes, secondes. On a bien un guichet de date ici. On a bien les, les, euh, les aiguilles phosphorescentes. J'adore les gros chiffres comme ça qui sont un peu vous voyez, ils sont moitié sur le bracelet, mais en même temps ça se reflète avec le vert et tout. Cette montre là, je la trouve juste magnifique. Vous me direz ça en commentaire et tout. Elle est vraiment trop trop belle. Alors oui, elle est fortement inspirée des panneaux. Si t'as les moyens achète-toi une. C'était hein. si moyen et que es italien, sachez tu me et c'est tout mais si tu les as pas et que tu cherches une montre qui a énormément de style qui est très très sympa à porter avec son petit bracelet en cuir et tout moi, je te conseille un peu celle-là. Bon, le problème, c'est qu'elle est plus disponible sur le site de Megir. À mon avis, parce qu'ils essaient de faire des trucs un peu classe et ils ont dû se prendre un procès. Ça doit être breveté le truc sur le côté. Là, ils ont pas le Ou alors, elle est plus de produits, je ne sais pas. J'ai réussi à la trouver sur Alibaba, euh, la Megir. Donc, c'est la 3006. C'est même pas la 3006, hein, Moi, j'ai regardé derrière. C'était la 30. C'est pas la 3006, C'est pas la 30, 06, pas la 30 06, Bon, on s'en fout. Voilà. Je l'ai trouvé sur Alibaba. S'il y en a qui veulent les acheter pour les revendre, vous achetez deux pièces. Ça vous coûte 16 dollars. Vous achetez 49 pièces, 16 dollars. 20, 50 pièces, bon, prenez-en que 4, hein, pour le peu de différence qu'il mais 17 dollars, vous en prenez deux, vous la revendrez, vous la revendrez facilement et tout. J'ai trouvé un autre vendeur qui vend exactement la même montre, mais sous une autre marque, comme c'est un peu la coutume en Chine, de Horse Store, eux ils la vendent 24 euros, sachez que vous pouvez l'acheter 17, 15, 50, bon, 15 dollars 50, c'est vrai qu'en euros, maintenant ça fait un peu, voilà, bon, vous pouvez l'acheter environ 17 à 18 balles, il 25 balles, on a compris qu'il y avait peut-être du profit à faire. On la trouve là, sous une autre montre. C'est exactement la même. Hein. On peut choisir les couleurs et tout. 24,49€. J'ai trouvé également sous une autre marque. La marque Polaris. Polares sur lequel genre, on m'a écrit en commentaire, « Ah, aies cette marque et tout. » Alors, je peux pas acheter toutes les montres ou toutes les marques. Hein. On va se calmer un peu. Mais j'ai trouvé là, et eux, ils la vendent 36. Donc, gageons que eux, s'ils la vendent 36, elle ne pas leur coûter plus de 17 balles. <rire> Il y a un business à faire en mettant votre logo. Hein. Les montres GLG, euh, moi, si je les vends 30 balles, et je achète 17,50, je suis prêt à le faire. Moi, je trouve que pour 25 euros sur AliExpress, parce que bon, Alibaba, tout ça, tout ça, je trouve que la montre, elle est vraiment trop stylée. Allez, je vous en remets un petit coup comme ça dessus. <rire> Un petit coup de montre, voilà. Elle est, euh, elle est tellement... Elle fait tellement quali, avec son petit boîtier, euh, vous voyez, qui est assez épais en métal ou en inox de, de ce que tu voudras et tout. La petite protection ici, encore une fois, les deux boutons pour régler les chronos, le super bracelet, vraiment. Euh, moi, je trouve que pour 25 balles, c'est un... C'est une très très belle montre et surtout une très très belle idée cadeau parce que euh, voilà. Là, je veux dire, bon, c'est montre à quartz, on est d'accord, mais elle fait vraiment son effet. Attends, regarde J'ai pas l'air trop classe avec ça regarde avec mon t-shirt co euh... hein On y croirait pas et <rire> <au> chinois, <rire> on se moque pas des CO chinois, ils ont plus de thunes que vous, hein d'accord. <rire> Allez, il est venu le temps du bilan. Bon, si on prend notre première montre à 30 euros 47 TTC livré, waouh! Celle-là, elle est trop classe avec ses petits cadrans et tout. Ça, on aime ou on n'aime pas. Mais personnellement, moi j'ai kiffé. Notre sélection numéro 2, la montre sport euh, quartz. Donc là, c'est la 20.97 qui est notée ici. 26,94€. Putain, moins de. 30... Les trois sont à moins de 30 balles. Euh, faut que je change mon titre. Euh, Celle-là, montre sport avec chrono et tout, très quali. Le. Bon la montre, la piste est de la merde, mais bon, as... après, tant pis, hein, on a compris pour le prix. Le bracelet, très quali, très belle finition. Euh, les aiguilles, un petit guichet de date et tout. Je suis très, très fan de celle-là. Et enfin, la troisième montre, là, ici, qui ressemble un peu à la panorée. Là, encore une fois, vous la trouvez sur Internet à moins de 25 euros. Je trouve que celle-là, elle est vraiment très classe et ça fait vraiment trois montres, trois styles. Soit, bah, tu fais euh, 25, 25 et euh, 20 balles. Il y en a pour 75 euros et t'achètes les trois. Soit alors, voilà, tu choisis un peu. Dites-moi en commentaire la montre que vous, vous préférez dans celle-là. La une, la deux ou la trois. On va dire, voilà, la classique, la sport ou euh, la montre un peu qui ressemble à la panorée. Vous me dites ça en commentaire. Je lis tous les les commentaires, c'est bon pour le référencement. Les commentaires, et je vous mets un petit cœur d'amour et je réponds à votre commentaire. On double le bon référencement. Et si vous avez des marques que vous voudriez que je teste, n'hésitez pas à mettre le nom de la marque en commentaire. Attention, je ne teste que les official store des trucs officiels et tout. Soit j'achète les produits, soit on essaiera de les contacter peut-être plus tard pour qu'ils nous envoient. On verra et tout comme ça. Semaine prochaine, j'ai encore une autre marque de montre et ensuite on attaque le prêt à porter où il y aura au moins cinq vidéos avec des fringues de marque chinoise qui sont à ma taille pour moi à la base. Si c'est trop de la merde et que c'est pas ma taille, ça sera pas pour moi, bien évidemment. Et enfin, comme je sais que ce format vous plaît bien, t'as aimé, aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air, ou si t'as pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en bas, tous les pouces sont permis. <rire> Allez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces montres, laquelle qui vous plaît le plus, les produits que vous voudriez que je teste dans les montres, dans les trucs. Je sais qu'il y en a qui m'ont écrit ah, il y a Disney, qui a une Disney Official Store sur AliExpress, est-ce que tu pourrais voir on Peut tout voir. Il y a des trucs sur AliExpress. Tu dis, ah, ça serait bien que ce ça, pas 1500 euros, on est d'accord. Mais voilà, après, comme on a un petit sponsor pour la vidéo qui fait des caméras plutôt à la classe, et eh ben, ça peut se tenter. On remercie bien évidemment Césure pour cette caméra incroyable qui permet de filmer super bien. Tu as vu, ça fait bien son petit effet hein, pour filmer les produits comme ça et tout. Et voilà, tu peux essayer de la commander directement sur Indiegogo et tu pourras voir sur ma review. On peut faire plein, plein de trucs avec. Voilà, je vous remercie de passer me voir. Ça fait plaisir. ça à tous. Une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Prochaine émission, dimanche. Prochain sur Twitch en live à 16h et en version cut coupé euh, masterisé sur GLG vidéo tous les mercredis. Bonne journée à tous, bye bye.